Par contre, je peux emmener mon enfant à l'école, maintenant mon petit enfant pour moi, mais euh, à quelqu'un qui n'aura jamais eu de cours de didactique, de pédagogie, ça c'est pas, pas très grave en fait. L'important c'est qu'il y ait quelqu'un, on a bien compris. Alors en plus, c'est des emplois précaires, hein. on va pas non plus reconnaître le travail de ces personnes qui vont euh, quotidiennement euh, se charger de l'éducation de nos enfants. Hein. Euh, quand on en aura plus besoin, on les dégagera. Donc on est aujourd'hui pour dénoncer, effectivement, il y a des collègues, on a choisi de venir ici, non pas pour embêter nos collègues de Pôle emploi, qui ont, ont aussi des... J'imagine ne partagent pas forcément ce type d'empruntement, mais en tout cas, symboliquement, pour dénoncer cette manière de faire dans l'éducation nationale. Avec un bac plus 5, un an de formation, très souvent on leur demande de s'éloigner de... Euh, ben D'où ils ont vécu, puisque c'est un concours national. Donc, quand vous habitez, par exemple, dans les Pyrénées, vous pouvez vous retrouver à Lille. Donc, on, pour rentrer chez soi, vous imaginez que c'est pas facile. Et on les paye avec 1, une fois le SMIC. Je crois que quelqu'un qui a un master, à qui on demande effectivement une année de formation et qu'on paye avec 1,1 une fois le SMIC, je crois que c'est insupportable. Et on ne supporte pas. Heureusement, alors heureusement, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle parce que on avait une ministre de la fonction publique, Madame Monch non. Madame Monchalin, qui nous avait promis, rappelez-vous, qu'on serait augmenté avant l'été, et aujourd'hui, on est le 21 juin. Donc logiquement, le point d'indice aurait dû être relevé, mais ça, c'était avant la campagne électorale. Bon, ça lui a pas vraiment porté chance parce que, d'après les résultats, euh, elle n'a pas été réélue. Donc on sera certainement pas réaugmenté, puisque que c'était sa promesse. Je me demande si c'était pas pour être réélu d'ailleurs qu'elle est dit ça. cette job Dating qui montre bien, comme le disait Philippe, qu'il euh, considère le métier d'enseignant comme un job, pas comme un métier qui s'apprend. Et c'est vrai que c'est euh, l'un des seuls métiers où euh, on considère actuellement que... Euh, on peut savoir le faire sans jamais l'avoir appris. Et au-delà de ça, c'est sûr que c'est la question des services publics qui est en jeu, de la destruction des services publics et de leur objectif de saccager tout ce qui est fonction publique, et en particulier l'éducation nationale. Et là, cette situation où ils nous disent qu'on n'a pas d'autre choix que de recruter des contractuels, c'est une situation qui est créée de toute pièce, par le fait du recul... De, euh, du recrutement à Bac plus 5 et qui fait que cette année en particulier on se retrouve avec des endroits où il y a moins de candidats que de postes au concours c'est le cas notamment même dans le premier degré où euh, sur l'académie de Versailles par exemple on a 500 candidats pour 1500 postes ça veut dire quoi ça veut dire qu'à la rentrée en plus des postes qui sont déjà vacants actuellement il y aura 1000 postes qui le seront encore et c'est ça dans tous les départements et c'est ça dans toutes les matières dans le premier et dans le second degré et c'est vrai, c'est lié à euh, une volonté de saccage de l'éducation nationale. Face à ça, évidemment, les organisations syndicales ont pris leurs responsabilités. Et quand on a vu que, Auxerre euh, même, euh, des job dating seraient organisés, on a pris la décision d'appeler à ce rassemblement et euh, de, de montrer notre mécontentement et notre refus de, de cette décision. Dans ce sens, euh, et ça, ça rejoint euh, cette, cette mobilisation, demain le rassemblement qui aura lieu euh, à Auxerre devant la DSDEN, là où sont prises les décisions euh, pour notre département. Euh, ce rassemblement permettra de réunir à la fois les collègues du second degré, qui sont impactés là par euh, ce recrutement par job dating et euh, par le, le, le recrutement de contractuels, et les enseignants du premier degré qui sont aussi touchés, et notamment par le fait que euh, l'administration de l'éducation nationale refuse les temps partiels, refusent les disponibilités, refusent les changements de département euh, et même les absences pour les collègues euh, pour, afin de, de, de garder un maximum de ressources humaines euh, et d'enseignants face aux élèves. Donc en gros, c'est euh, nos, nos droits qui servent de variable d'ajustement euh, face au manque de personnel. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas euh, laisser passer le fait que euh, ce soit les collègues qui payent encore le, euh, les frais de la politique du gouvernement et de cette politique de restriction budgétaire, de restriction dans les pers de, de personnel dans l'éducation nationale et dans les services publics, puisque c'est le cas aussi dans les hôpitaux et plus largement dans l'ensemble de la fonction publique. Euh, on détruit la fonction publique et après on vient se plaindre qu'on n'a plus la possibilité ni de soigner ni d'éduquer les élèves. Donc face à ça, il y a des solutions. Si on manque de personnel, on recrute et on peut très bien recruter sous statut. Le ministre n'a qu'une seule chose à faire, c'est prendre un papier, un stylo, de faire un décret pour dire qu'il organise des concours de recrutement exceptionnels là avant la fin de l'année pour la rentrée prochaine et recruter du coup sous statut euh, des enseignants en les recrutant avec un niveau bac plus 3 et une formation qui suit pour les amener à un niveau euh, master. Donc il y a des possibilités, c'est le choix du ministère et il emporte l'entière responsabilité. La destruction de l'éducation nationale, on n'en veut pas. On est là pour le dire, et on sera là encore demain pour le faire entendre. Merc euh, jeudi soir, il y a également les AESH et les AED qui seront mobilisés, parce qu'eux aussi ils font face à la précarité et euh, à des métiers qui sont euh, dénigrés et qui sont rémunérés en dessous du seuil de pauvreté. C'est insupportable, et c'est ce qui nous attend tous. Donc il faut qu'on se mobilise dès maintenant pour euh, défendre nos statuts, pour défendre nos salaires et pour défendre la fonction publique et le service public d'enseignement. Merci C'est aujourd'hui qu'on recrute euh, ces, ces collègues, hein, ces collègues qui seront recrutés, mais ça, ça rappelle aussi la précarité euh, qui est, euh, que ce gouvernement engendre, hein, c'est-à-dire qu'on va embaucher des, des gens sur des contrats courts euh, pour, euh, pour remplacer si besoin, et qu'on n'est pas du tout dans une logique justement de recrutement, comme le disait Lucas, de fonctionnaires, avec un vrai statut qui à la fois protège... Euh, eh bien, le fonctionnaire mais qui permet aussi de donner le meilleur euh, eh bien, le meilleur des services publics et celui des services de l'éducation. Alors là, euh, effectivement, le, les critères de recrutement, on l'a vu, hein, donc euh, Arnaud tu y es déjà, mais paire de basket, prof de PS, hein, c'est le critère. Euh, alors la blouse, la blouse c'est prof de chimie, c'est pas compliqué. Si vous avez un crayon à papier, c'est. Alors il y a plusieurs possibilités, prof.. Euh... Avec un crayon à papier, vous pouvez même devenir, euh, je ne sais pas moi, euh, principal je pense. Hein, pour les emplois du temps, qu'il faut faire et défaire. Euh, sinon, euh, prof d'art plastique, effectivement. Euh, musique, si vous avez regardé la dernière euh, série de The Voice, je pense que ça, ça peut le faire. Hein. -dire vous avez quand même quelques compétences, hein. vous pouvez être pris comme prof de musique, surtout qu'il en manque dans le département. Alors c'est vrai qu'ils ont bien raison parce qu'il y a une pénurie d'enseignants. Quelle meilleure solution que celle de prendre des gens comme ça euh, dans la rue hein. Il suffit de traverser la rue pour trouver un job, et ben là il suffit d'aller un peu plus loin, d'aller à Pôle emploi pour devenir enseignant. Alors on, on propose que les prochains dentistes, vous savez qu'on manque de dentistes dans le département, soient recrutés ainsi. Euh, moi je me demande si je ne vais pas postuler au poste de dentiste, parce que déjà c'est mieux rémunéré qu'enseignant, je vous rappelle que pour commencer dans le métier c'est 1,1 fois le SMIC, et puis si, en une demi-heure, euh, je pense que je peux m'en tirer euh, sans problème. Donc on voit bien qu'il n'y a aucun autre métier qu'on se permettrait de recruter comme ça. On le disait tout à l'heure, mais c'est bon de le répéter. Pour... Rappelez-vous, quand vous étiez plus jeune, alors moi ça me demande un effort de mémoire encore plus grand, mais pour travailler dans des colonies, il fallait avoir, il faut toujours le BAFA. On vous demande de passer un examen qui est une formation. Le BAFA c'est une formation. Et eh bien là, pour il n'y a pas besoin de, de, de formation. Hein. Si vous venez, là je pense que le diplôme demandé et la licence, après ce que j'ai compris, donc déjà, alors que les enseignants maintenant sont recrutés sur un bac plus 5, un master, après on vous demande une année de formation, et en plus, et vous le savez, certains euh, en souffrent actuellement, parce qu'on vient d'avoir le résultat des mutations, très souvent les enseignants sont mutés euh, pour répondre. Euh, aux besoins de, de, de tous les Français, peuvent être mutés dans un une autre département, voire une autre académie, que leur lieu de concours et leur lieu de vie de départ, leur vie d'étudiant. Eh bien, aujourd'hui, on fait un appel d'air aussi à des gens qui, qui, pour refuser toutes ces contraintes, vont s'engager aussi, vont venir, et on les comprend. Sauf que c'est pas une solution. On peut pas se permettre de mettre des gens simplement pour faire de l'accueil alors on l'a dit, et on le répète, enseigner, ça s'apprend. Alors les collègues qui vont bien sûr euh répondre, et il y en a, on ne peut pas les blâmer, quand on a besoin de travailler, bien ça peut être une solution. On a été étudiant, on a un certain niveau, euh, on inspire peut-être enseignant. enseignants, je pense que les collègues qui viennent en tout cas aujourd'hui, il ne faut pas les blâmer. De ceux qui sont à dénoncer, c'est quand même ce gouvernement qui a créé cette pénurie. Ça fait des années qu'on dénonce le problème de recrutement, le manque d'attractivité du métier, qui en premier, déjà, on l'a dit, mais on le répète et c'est important, c'est les salaires de l'éducation nationale. Et je je rappelle quand même qu'aujourd'hui, un enseignant qui débute gagne une 1 ,1 fois, pour être plus précis, 1,14 fois, c'est le SMIC. Alors qu'ils ont tous un master et on fait un an de formation. Donc là, c'est on nous avait promis une augmentation, je pense qu'on l'attend encore. En tout cas, c'était avant l'été. Mais on ne nous a pas dit qu'elle était. Peut-être c'est là-dessus qu'on a été naïf. Rappelez-vous, il y a quelques mois, le point d'indice va être dégelé. Bon, c'était peut-être pour le mot dégel alors, en rapport avec le climat, mais en tout cas, on en est loin. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut absolument dénoncer. Il faut que l'opinion publique soit d'accord, soit au courant plutôt. Elle n'est pas d'accord, l'opinion publique, qu'elle soit au courant. Parce que je pense que nos parents font confiance à l'institution. Et quand on dépose euh, ses enfants à l'école, ou euh, au collège, ou au lycée, eh bien, euh, on ne va pas vérifier le niveau de formation des enseignants. Pour eux, euh, ils sont euh, accueillis dans les meilleures conditions possibles. Mais il faut dire que ce gouvernement eh bien, ne, ne permet pas le meilleur pour leurs enfants. Et je crois que c'est important d'avoir l'opinion. Et aujourd'hui, des journées comme aujourd'hui, sert aussi à alerter l'opinion. Donc la presse est là, on les remercie. Euh, on a eu une couverture assez importante de France Bleu, puisque tous les journaux du matin ont été ouverts avec ce job d'éti. Alors, ils ne vont pas faire toute la journée là-dessus, mais c'est quand même important que tous les, journées, tous les journaux de la matinale de France Bleu aient parlé de cette mobilisation et nous ont donné la parole. Et on s'est exprimé pour dénoncer ça. Les organisations syndicales, on a été euh, entendus. Donc ça, c'est important d'alerter. Euh, bien sûr, il y a une dont on salue aussi la présence. On le fait tout à fait confiance pour faire remonter euh, nos revendications et que l'opinion publique soit au courant de ce qui se passe actuellement. Et que ce n'est pas une solution en tout cas de recruter comme ça, euh, aux doigts levés, euh, aux doigts mouillés, euh, des, des, des personnels. C'est à la fois préjudiciable aux élèves, Donc, alors qu'on l'a dit, ils ont vécu deux ans de pandémie, vous le savez, au quotidien, nos élèves ont des lacunes hein, liées à ces absences, liées à ce décrochage. Eh bien, euh, nous, on avait réclamé en tout cas ce qui est une, euh, on va dire un engagement fort de ce gouvernement avec le recrutement massif, mais de vrais enseignants. Après tout ce qui a été dit, c'est pas juste dire qu'on est totalement solidaire de ce qui se passe, euh, de ce qui a été dit euh, par les collègues des autres organisations syndicales euh, pour répéter de manière synthétique, euh, enseignants, c'est comme tous les métiers, ça s'apprend. Ça on ne veut pas des enseignants contractuels qu'on va jeter ensuite euh, sans, sans leur donner la moins... Ou alors c'est une simple promesse de les embaucher, de les garder, ça c'est pas vrai, on les gardera pas. Donc euh, on ne peut pas accepter des choses pareilles. C'est inadmissible par rapport aux élèves, c'est inadmissible par rapport aux familles, pour lesquelles il y a de nombreux parents qui ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe. C'est un manque de respect pour l'ensemble ense des enseignants. Donc c'est tout ce que je peux rajouter tout a à l'heure. Du... Pour l'instant voilà, partiel des concours, ça tombe en ce moment, mais on a des collègues qui suite à un master de mathématiques, de physique, d'EPS, d'histoire, ainsi de suite, de toutes les disciplines qui sont proposées au CAPES au CAPET ou à tous les diplômes, eh bien on travaillé fort pour avoir un concours. Aujourd'hui, on sait très bien que, par exemple, l'exemple des mathématiques c'est le plus flagrant il y a plus de postes que de candidats. qui va pouvoir se faire bouler un certain nombre de collègues qui ont pourtant préparé le concours, hein, parce que euh, sous prétexte, et ça c'est une exigence qu'on peut entendre en disant qu'il faut un certain niveau pour être enseignant en mathématiques. Alors d'un côté de la chaîne, on va être très exigeant pour ce recrutement, pour ce recrutement de fonctionnaires, et puis de l'autre côté, on va embaucher des gens qui vont faire le même métier, qui peuvent avoir les mêmes classes, et là on va embaucher des gens qui auront une licence et puis qu'on va embaucher en une demi-heure. Alors vous voyez quand même qu'il y a une injustice totale et je n'ose imaginer les, les, les gens qui vont être recalés, notamment après avoir été admissibles, de voir que de l'autre côté, ils ont des collègues qui auront peut-être été avec eux en études qui vont être recrutés, eux, sous cette forme-là, alors que on va, on va leur dire, vous n'êtes pas en capacité d'enseigner. Donc on voit bien que là, il y a un paradoxe qui, qui pose problème et on risque d'avoir vraiment non, il y en a déjà eu, hein. on, on le sait, on n'est pas non plus naïf. il y a déjà eu des recrutements de, de contractuels bien, bien avant, mais là, là c'est ce qu'on dénonçait déjà, donc c'est pas maintenant qu'on va l'accepter, d'autant plus que la manière de faire est pire qu'avant. Donc on le disait, on n'imagine aucun autre métier, on ne confierait pas sa voiture à un garagiste qui n'est pas formé, on n'irait pas voir un dentiste qui n'est pas formé, par contre on va confier ce qu'il y a de plus cher aux parents, Hein on va leur dire, écoutez, votre enfant va être accueilli, va être accueilli par un adulte. Et là, vraiment, je crois qu'il y, y a de quoi avoir honte, il y a de quoi être en colère contre ce gouvernement et son ministère. Je juste redire un mot par rapport au, à la question des contractuels. Bien évidemment, euh, tout, tout ce qu'on dit, ce n'est pas contre les collègues qui sont contractuels actuellement. Euh, C'est bien contre, ça a été dit tout à l'heure, contre les, les, les mesures et les, les décisions du gouvernement par rapport à ça. Euh, on demande d'ailleurs... Euh, que tous les contractuels soient titularisés et euh, qu'ils qu puissent obtenir vu qu'ils font le travail et qu'ils le font bien qu'ils puissent obtenir un vrai statut de fonctionnaire d'état et d'enseignant euh, et, et euh, par rapport à ça je crois que ce qui est important de, de rappeler c'est que derrière cette idée c'est la volonté de contractuer, contractualiser le métier et euh, d'amener à ce qui s'est passé notamment euh, à France Télécom ou à La Poste, c'est-à-dire de mettre en concurrence les personnels qui sont sous statut et ceux qui sont contractuels qui ont évidemment moins de droits et qui sont plus flexibles. Et par rapport à ça, on le rappelle assez souvent, euh, ce que nous avait répondu euh, la, la, la direction académique quand on avait parlé justement de, de l'embauche de, de contractuels, euh, elle nous avait répondu à l'époque à la directrice académique qu'avec euh, des contractuels, s'ils ne font pas l'affaire, la on peut les virer. Et la question, elle est bien là, c'est que d'embaucher des contractuels, c'est d'embaucher des personnels qui ont moins de droits, qui sont plus flexibles et qu'on peut virer à tout moment. Et ça, c'est inacceptable. On tient à ce que le métier d'enseignant reste un métier associé à la fonction publique et on tient à la défense des services publics dans leur ensemble. Merci. Des heures en plus. -ce il, a... voilà, il pourra pas refuser. Et ça, les contractuels le vivent déjà aujourd'hui. Hein, les contractuels, eh bien, on sait très bien que c'est très difficile pour eux de refuser euh, tel service, telle mission, euh, de venir en plus, tel jour, parce que le principal les tient sous le fait que bah, s'ils veulent retravailler l'an prochain, ils euh, dépendent vraiment de ces personnes. Alors heureusement que les principaux ne sont pas comme ça, mais on ne peut pas se permettre de laisser ça euh, sur l'individu. Je vais dire l'enfer, l'envers, mais l'enfer aussi pour certains. Donc là, il est, il est urgent d'alerter ce gouvernement et ses services publics. qui sont détruits parce que c'est une destruction des services publics. On voit bien ce que ça donne en ce moment, notamment avec le résultat des élections. À demain. Et à demain, effectivement, parce que demain on se retrouve devant la DSDEM, mais là à deux heures, j'aurais de manger avant. Alors, on a, les collègues qui demandent des temps partiels se sont refusés systématiquement. Dans la mesure où hein, le Dazen estime qu'il n'a pas assez de personnel, donc il refuse les droits euh...